Alors, vous allez vous dire pourquoi il y a certaines plantes là qui sont très avancées. En fait, vous voyez là ce matin, il y a des méligètes dedans. C'est une variété précoce en fait qui va servir à éviter de faire des traitements insecticides. Ça fait trois ans que je le fais et j'ai jamais été embêté par les méligètes parce que faut savoir en mettant 10% de cette plante. Vous voyez, à mange en fait, les, les bourgeons. Mais dans les futurs colzas à côté, là, qui sont un peu plus en retard, elles seront pollinisateurs.